Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre, la sœur euh, ». Marie-Julie euh, nous demande comment faire pour pardonner parce qu'elle a du mal à pardonner. Ok Sachez déjà que Dieu nous demande de pardonner pour notre propre bien, pas pour le bien de l'autre. Parce que Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse au bien de notre âme. Et il veut que notre âme se porte bien. Parce que, vous savez, si notre âme se porte bien, notre cœur, notre esprit sera dynamique. Si nous avons la haine dans notre cœur, nous avons des blessures et nous avons du mal à pardonner, on aura du mal à comprendre la parole de Dieu. On aura du mal même à recevoir de Dieu parce que la Bible va nous dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, lorsque Dieu nous demande de pardonner, c'est d'abord pour nous-mêmes. Comment faire Sachez que vous pouvez tout simplement déclarer que vous pardonnez à cette personne. Lorsque votre bouche va le dire à plusieurs reprises, votre âme va l'entendre et votre âme va s'aligner. Maintenant, si vous êtes en contact avec la personne, vous pouvez aussi aller voir la personne et lui dire « écoute, on a eu tel défi, euh, telle difficulté dans notre relation, sache que je ne t'en veux pas, je te pardonne et s'il y a des choses aussi que tu me reproches, je te demande sincèrement pardon, ça peut vous aider aussi à pardonner ». Voilà, euh, nous avons beaucoup d'enseignements sur le pardon, sur notre chaîne YouTube Évangile TV. Euh, vous pouvez y aller, vous abonner et découvrir ces précieux enseignements qui vont vous permettre d'approfondir la question sur le pardon. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser en commentaire, juste en bas. Aucune question n'est stupide. Nous traiterons toutes vos questions aux prochaines rubriques « Dis-moi » Apôtre, je vous dis à bientôt alors.